bonsoir tout le monde je crois que je suis connectée et sur instagram et sur facebook j'attends de voir ça y est <rire> bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien euh, un live pour vous dire que j'ai mis un atelier en place enfin j'aime être inspirée par des choses qui me parlent et en fait euh, mardi prochain le mardi 20 euh, le mardi 2 pardon le mardi 2 juin, à 20h, je vous propose un atelier qui, à mon avis, nous concerne tous, vous concerne tous, sans exception. C'est la gestion émotionnelle. Pourquoi cet atelier Tout simplement parce que je pense qu'il est euh, mais totalement indispensable. Euh, indispensable pour tout le monde. Euh, C'est un atelier que je pense que, en fait... Je réalise dans mon cabinet que toute problématique, absolument toute, et ça concerne tout le monde qui vient me voir, il y a toujours un moment donné où je suis obligée de parler de comment gérer les émotions, comment apaiser nos émotions, comment les accueillir. Et en fait, c'est tout un processus en fait. Quand je fais les méditations, effectivement, je vous dis comment faire pour accueillir, mais c'est tout un processus quand même pour, on va dire, déstocker véritablement les émotions qui sont à l'intérieur de nous pour ne pas réitérer cet inconfort. Donc, euh, pour moi en tout cas, euh, la gestion émotionnelle, elle est vraiment au cœur, au cœur de notre vie. Parce que c'est vraiment la difficulté que nous avons, mais aussi L'ignorance que nous avons le, le, le, face à ce débordement émotionnel quand c'est là, de quoi faire, comment faire, a des impacts mais tellement fortes euh, dans la vie des gens que j'accompagne, même dans la mienne hein, aussi, mais je vois aussi dans les personnes qui sont proches de moi, et que, que je me suis dit que c'était important pour moi de partager avec vous euh, ce process euh, qui va vous permettre justement, euh, vous, euh, ben, tout simplement d'être heureux. Euh, d'être libre de vivre votre vie, parce que le premier frein que nous avons à, à être libre de vivre nos aspirations profondes, c'est bel et bien cet inconfort généré par nos émotions, qui est la peur, euh, les angoisses, euh, la peur de l'inconfort. Et en fait, euh, pour moi en tout cas, un grand nombre de maladies, par exemple, euh, sont dues, à une non-gestion, une non-gestion ou une non-confrontation en fait de l'émotion mais aussi des messages hein, qui sont liés aux émotions qui font que le corps prend le relais afin que cette prise de conscience puisse se faire. Donc euh, quand les gens viennent me voir et qui me disent voilà je suis dans la dépression, pour moi il y a une énorme non-gestion euh, des émotions. Quand on vient me voir, je dis voilà je suis au bord du burn-out mais il y a aussi une énorme non-gestion et des émotions et pour moi ça se résume on va pas dire ça se résume qu'à ça mais c'est vraiment le plus gros du boulot quoi je pense que s'il a une réelle gestion émotionnelle les gens n'arriveraient pas là en tout cas et en fait quel est quel est l'impact en fait de cette euh, tension émotionnelle qui est à l'intérieur de soi mais ben, là on sait le plus triste c'est que ça génère non seulement des réactions violentes de colère mais ça peut aussi générer euh, des réactions euh, violentes verbales et aussi physiques. Ça peut aussi euh, générer euh, cette tendance justement à, et ça je l'ai remarqué, c'est vraiment triste justement parce que Face à cette non-gestion émotionnelle, qu -ce qu'est-ce qu que vous allez faire en fait ben, Vous allez compenser, vous allez compenser par la nourriture, vous allez compenser par l'alcool, vous allez compenser par le sport et tout ça en excès pour compenser le vide qu'il y a à l'intérieur de vous. Alors qu'il vous suffit juste justement euh, d'avoir une meilleure, un process qui vous permet justement d'apaiser de, de, vos émotions pour ne pas rentrer vraiment dans... dans dans des process qui sont vraiment dans des conséquences, on va dire, qui sont vraiment difficiles. Euh, donc ça paraît être un, une recette assez simple, mais c'est une recette assez simple et efficace et indispensable en fait, qui devrait faire partie de nos règles de vie parce que l'émotion elle est au cœur de tout, parce qu'on est éveillé émotionnellement et tout le temps en fait. Mais savoir gérer ça, ça vous permettra non seulement d'apaiser les relations que vous avez avec les gens, mais aussi de vous permettre d'oser vivre votre vie, de prendre des risques parce que je vois des conséquences qu'il y a par exemple dans les différents domaines de notre vie, par exemple dans les, dans les relations, euh, dans la vie sentimentale, je vois à quel point beaucoup de personnes ont du mal justement à ouvrir leur cœur, à vivre des relations tout simplement, à s'engager encore, à y croire tout simplement parce qu'ils sont basés sur non j'ai pas envie d'avoir de, de me faire mal, Mal émotionnellement, on est d'accord, j'ai pas envie de souffrir, j'ai pas envie de. J'ai peur de ne pas. Coucou Aurélie <rire> J'ai peur de m'effondrer, j'ai peur de la rupture parce qu'il y a cette souffrance émotionnelle, j'ai peur d'être dévastée par mes émotions. Mais quel dommage Quel dommage Parce que, tout... du coup, je vois à quel point les gens peuvent passer. Je vois un ami justement qui est proche de moi. Et qui justement, par peur de s'engager et d'ouvrir son cœur, par peur d'avoir peur et d'avoir mal, coucou Emily. Et <rire> in fine, qu'est-ce qui se passe C'est qu'il a laissé passer quelqu'un qu'il appréciait, qu'il aimait beaucoup et cette femme, ben, elle a retrouvé un autre homme, mais c'est triste en fait, coucou Anne Et bien, justement, c est, c est, euh, la non-gestion justement de, de vos émotions peuvent aussi avoir des impacts professionnels parce que bah, du coup, parce que par peur de rater, par peur d'être pris pour un nul, du regard des autres, euh, par peur de ne pas, justement, ne pas affronter hein, ces émotions, euh, gérer ses émotions, bah, la prise de risque au niveau du travail est difficile, professionnellement parlant. Alors, je ne parle même pas au niveau familial, ce qui peut se passer, parce que quand je vois certains parents qui, justement, ont du mal à à gérer aussi leurs émotions, débordent complètement et projettent comme ça leur, euh, leur colère, leur, leur, leur émotion au niveau de leurs enfants, tout simplement parce qu'ils sont débordés, ils ne savent pas comment faire. Euh, il y a aussi le fait que ben, toute l'éducation de l'enfant est formatée pour convenir aux, aux parents, pour le confort des parents. Donc il y a quand même des séquelles au niveau des enfants, du coup, qui n'est pas évident. Je vois aussi émotionnellement à quel point, moi qui ai fait... Euh, cette retraite, animer cette retraite sur le pardon, euh, des blessures causées en fait entre les parents et les enfants tout simplement parce qu'il y a des incompréhensions, euh, parce que les parents, ils ont leur histoire et leur histoire avec euh, tout le, le passif émotionnel qui n'a pas été accueilli ni géré et, et comment l'enfant peut vivre ça après C'est vraiment... Moi, je trouve que c'est vraiment dommageable. En fait, tout ça pour vous dire que... <rire> J'espère qu'en fait... Euh, ce live vous parlera dans cet intérêt en fait de vous prendre en main, de vous dire qu'en fait la vivre, être heureux n'est pas compliqué en réalité, c'est d'une grande simplicité, mais le plus gros frein que nous avons, c'est la peur de s'effondrer, c'est l'inconfort que l'émotion peut générer en nous. Et je trouve que c'est terrible d'avoir la peur de souffrir, vous empêche de vivre en réalité. Alors que c'est simple, il suffit que vous vous occupez de vous, il suffit de savoir comment faire, comment faire pour apaiser vos émotions, comment faire pour euh, s'occuper de vous, s'occuper de votre émotionnel qui est là, euh, afin de, de, de, de dépasser ça en fait. Mais moi en fait, quest ce que je vous propose de, de plus spécial dans, dans mon atelier, c'est que, moi, je vois pas mal de propositions qui ont été faites dans la gestion émotionnelle dans lequel on vous, a, on vous amène à, à, à libérer vos émotions. À libérer vos émotions en prenant soin de vous. En, ok, on, euh, on parle aussi pas mal du coaching de comment faire, se, prendre soin de son corps, faire du sport. C'est une chose, mais en fait, on n'est pas au cœur de la problématique émotionnelle. Quand on cherche à libérer l'émotion, mes amis, Rendez-vous bien compte que plus vous voulez libérer votre émotion, plus vous voulez la chasser et plus elle stagne, plus elle est belle et bien présente à l'intérieur de vous parce que vous, êtes, vous lancez un message en fait dans votre corps que vous êtes dans la non-acceptation de ce qui est là donc vous allez obtenir l'effet inverse. Je vous donne un exemple, qu'est-ce qui se passe en fait quand ça se passe comme ça C'est vous allez revivre les mêmes situations, des situations répétitives dans lesquelles cette émotion avec l'intensité dans lequel elle est va être réactivée pourquoi parce qu'elle n'a pas été traitée vous avez cherché à la à classer l'affaire mais vous n'avez pas cherché à traiter la situation en question vous l'avez juste mis de côté parce que vous vous êtes dit ok moi je vais faire du sport je vais libérer mon émotion je vais me décharger aller en allant boire avec des copains et des copines en, en trouvant mille et une solutions mais ce n'est libérer les vos émotions c'est pas ça du tout c'est pas parce que vous êtes passé à autre chose que vous avez libéré l'émotion l'émotion elle est bel et bien stockée dans vos cellules donc là en fait l'atelier que je vous propose c'est un réel déstockage émotionnel afin que vous n'ayez plus à revivre justement ces émotions de la même intensité et, et que aussi tout simplement que vous puissiez vivre votre vie telle que vous le souhaitez que vous puissiez vous ouvrir dans une relation amoureuse en vous disant que quoi qu'il en soit nom de dieu vous avez vous êtes autorisé à vivre ce qui est là en ayant les moyens les outils justement pour savoir s'occuper de vous d'être là pour vous euh, de prendre en charge ce qui est là euh, sans dépendre de l'autre justement et de vous permettre de cette façon là ben, d'être libre de faire des projets d'oser faire des projets et, et, et, et et de vous lancer en fait, quoi qu'il en soit, de vous lancer, de vous lancer à aimer, de vous lancer dans vos projets, d'avoir de, de meilleures relations amicaux, amoureux et aussi euh, familiales. Donc euh, c'est vraiment au cœur de quelque chose où, où, où, où pour moi tout le monde est absolument concerné en fait. Donc moi je vous donne rendez-vous le mardi 2 juin, c'est à 20h, à 20 on va prendre 2 heures pour ça. Je vais vous vraiment donner des outils qui sont simples pratique et, et surtout efficace parce que moi je les utilise <rire> vraiment au quotidien et vous pourrez les appliquer n'importe où attention n'importe où à n'importe quel moment et surtout surtout la particularité de ce que je vais vous apporter c'est qu'on n'est pas là pour classer l'affaire on est là pour traiter le dossier et surtout déstocker ces émotions à l'intérieur de vous afin de ne pas les revivre à vite éternelle voilà donc on va se mettre en pratique parce que c'est ça qui compte. Hein. Vous donner une théorie et des blablas sur les émotions, c'est un fait, mais si ça ne change rien pour vous, moi ça ne m'intéresse pas. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est de vous offrir vraiment des outils pour que vous puissiez vraiment mettre ça en application dans votre quotidien. Donc je vais faire ça avec vous, je vais vous montrer comment faire. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire, il y a un lien Zoom parce que ça se fera sur Zoom. Euh, qui, est, qui est là, donc je vais vous le mettre en dessous euh, sur Instagram, donc il faudrait que je le mette sur le Linktree voilà, et qu'est-ce que j'allais dire en même temps que ça voilà je crois, <rire> j'étais partie euh... voilà, et aussi, voilà, voilà. c'était pour vous dire aussi si vous, bah parce qu'il y a pas mal de, gens, de personnes que j'ai déjà accompagnées et qui connaissent déjà le process et qui, qui, qui, qui voit bien que vraiment leur vie se transforme, c'est-à-dire une réalité externe se transforme. Parce que si vous accueillez vos émotions, vous savez quoi Vous changez votre vibration. Alors là, c'est bien plus que ça en fait ce que vous allez gagner. Donc justement, euh, merci Anne qui me dit que c'est exactement ce qu'il lui faut. Merci beaucoup pour ton enthousiasme et l'accueil de cet atelier qui pour moi me paraît aussi super important. Donc si vous, vous ne vous sentez pas concerné par cet atelier, c'est pas grave. S'il vous plaît, partagez le lien afin que votre entourage puisse enfin en bénéficier. Voilà, c'était pour vous dire ça. Je vous remercie pour votre contribution. Si vous avez des questions sur cet atelier, je serai ravie de vous répondre. Et en attendant, moi, je vous souhaite une, une très très belle soirée. <rire> Et je vous dis à très vite parce que je serai vraiment ravie de passer ce moment ensemble avec vous. Je vous embrasse fort. Et je vous dis à très vite.